précédemment dans Manicongo, la web-série. Moi, tant qu'elle ne côtoie pas Mavemba, ça va, je suis tranquille. Oh, mais c'est son ami d'enfance. c'est son... Je travaille avec son père, l'Embe, Et je sais qu'il ne nous aime pas parce que nous ne sommes pas des nobles comme lui. Donc, j'ai prévenu Wamba, je veux pas que Mavemba vienne l'embêter. Qui s'approche pas d'elle, qui reste loin d'elle avec toutes les filles qu'il y a chez les nobles, je suis sûre qu'on voit moi aussi Oyo et Sengil Nayo comme mon frère. En fait, il y en a une. Mais elle n'est pas noble. Ma tante, ma Romba, retrouve-moi le jour de Konzo. Je sais que tous les serviteurs ne sont pas de service pour les bénédictions des ancêtres de la reine. Regarde ton panneau sale, ton père va te gronder. Oh, non. Bon tant pis, j'irai supplier mon oncle de m'en offrir un autre. Tu as de la chance, ton oncle a beaucoup d'argent. Heureusement que ton père a été accepté dans la famille noble et de ta mère. <rire> ben tu sais, papa et maman se sont disputés parce que papa n'a pas assez d'argent pour euh, le, mon baptême avec les fils de nobles. Et papa il a dit tu ne me respectes pas comme toute la famille d'ailleurs. Et maman a pleuré et elle est... Elle est partie C'est méchant, n'est-ce pas Oui, c'est surtout faux. que si les adultes disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Peut-être, oui. Comment tu as caché si on a des gourmandises oui. mmh? Mes préférés mmh. Où est-ce que tu en as trouvé tout le monde dit que c'est la sécheresse de la capitale. D'abord, c'est son nez préféré et c'est mon nom qui les fait pousser derrière la maison. Il n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est un bon Ouh, mmh, La favorite Tu as copié sur moi, c'est son nez préféré. N'importe quoi, c'est toi qui as copié sur moi, c'est son nez préféré. Bah, bah, moi, j'ai encore toujours une raclette. <rire> Est-ce que je te rends compte du temps de travail que ça représente Hein Ndele, Ndele tu m'écoutes Viens ici C'est toute la saison de Kianza qu'on vient de perdre. Kianza Nyonsotu nakachi Yamai Nicolo y'a Yo Tu te rends compte Tes frères ont doublé les comptes la saison dernière et m'ont tout apporté. Et yo Yo Toi tu te détends, à l'aise, tu n'es même pas capable de te battre, de te défendre, incapable Sois béni mon cher vous, le plus grand tailleur et meilleur commerçant de la région. Mon fils, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Tu n'as rien j'espère, est-ce que tu es blessé Mère, ne t'en fais pas. Moi euh, je n'ai rien. Mais nous avons perdu beaucoup d'argent. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Toi là, Zélé, tu connais la valeur de l'argent Le Ah, Papa ce qui est au fingi, au mi fingi, au Beaucoup de nobles ont été attaqués. Plutôt que de s'énerver, allons offrir une offrande aux anciens. Ah, Katuka! Moi, je pars d'ici avant de tout casser! Ah. Et toi, Lanzele, écoute-moi bien. Tu as intérêt à trouver une solution très rapidement pour doubler cette saison. Sinon, je t'envoie à la guerre du sud et je prends la bourse qu'on te donnera. Nakei Il est incroyable, ton père, hein Il veut encore tout casser pour encore perdre de l'argent. Toi, le gars, Ozaaki Wapi Mais, il n'y est pour rien. Il a été aussi endormi par le voleur. Et puis, c'est étrange. Seules six familles de nobles ont été volées. Et les six... Pas très bonne réputation à la capitale. Wanananga, je vais te trouver un deuxième garde et on va retrouver ce voleur. D'ailleurs, mes servantes ont trouvé un très bel espace avec beaucoup d'arbres, des très beaux arbres bien frais. Tu vas doubler tes ventes cette saison. Est-ce que c'est un espace habité, mère Pourquoi prendre ce qui ne nous appartient pas Il y a des gens qui habitent là-bas. Finalement, nous aussi nous sommes des voleurs. Mavemba, tu es prêt pour ce soir Dis-moi. Dis, Dis Katango. Est-ce que je mets cette fourrure Ou celle-là Celle-là est plus belle. Ça va être parfait pour l'arrivée de Muvembi, le chef menuisier. Hein Pona. Pona Mais tu as oublié ton père t'a dit qu'il viendrait dans la semaine pour discuter avec vous. Et il viendra peut-être avec sa nièce oh Non, Katango. Leloté. Je ne peux vraiment pas aujourd'hui. Non, je ne peux vraiment pas. Eh, hey, eh, mavemba. Pardon, mavemba. Je ne pense pas que ton père veuille de ton avis. Il est déjà allé chercher le chef nouvelle pour lui faire visiter vos terres. Ils arriveront bientôt, alors t'as plutôt intérêt terrain à rester ici